J'ai rejoint l'équipe Vital Concept BNB Hotel il y a quelques semaines et c'est vrai que mes, mes premières impressions sont vraiment euh, excellentes. Euh, L'ambiance et l'atmosphère de l'équipe est, est parfaite. J'ai eu la chance de, aussi de, de, de tester mes nouveaux vélos Orbea et je suis vraiment très, très content euh, du ressenti et du feeling avec le nouveau matériel. Ça a été vraiment... Euh, une une adaptation très rapide parce que j'ai vraiment trouvé mes marques très facilement sur le Horka sur le OMR. Ça a été ouais, une surprise pour moi d'habitude je mets un petit peu de temps à m'adapter mais là ça a été rapide, je me suis vraiment senti vraiment bien sur la géométrie du, du cadre et sur le, le feeling général avec le vélo. Enfin, un gros avantage parce qu'il n'y euh, a pas eu de perte de temps, j'ai pu m'entraîner tout de suite dessus correctement. Et ouais, comme, comme j'ai dit, c'était vraiment une agréable, agréable surprise de, de rouler avec le Horka OMR. Alors qu'AOMR, déjà, euh, il est très réactif dans les bosses, il se manie vachement bien dans les descentes. Et son poids, son poids, il, est, il est quand même. c'est un vélo qui est assez léger, vu comment nous, il est équipé. Et ça, enfin, pour un, un coureur assez léger, ou quand on est à, tous à la recherche d'être le plus affûté possible dans les bosses, avoir un vélo qui, est, qui frôle la limite déjà UCI, c'est un plus. Mais euh, au-delà de ça, il ne faut pas qu'il euh, pêche en rigidité de notre côté. Et en fait, d'avoir cette légèreté, tout en ayant la rigidité qui va avec, déjà, c'est un, un bon compromis. Mais euh, après, d'un autre point de vue, euh, j'arrive à switcher en fait, de l'Orca OMR à l'Orca Aero assez facilement. Du coup, sur une course à étapes, euh, par exemple, comme un Paris Nice où euh, on a des étapes planes au début et puis des, un profil vallonné à la fin, euh, c'est totalement possible que, enfin, c'est même ce qui risque de se passer, qu'en début de semaine, je cours avec l'Aero et que je finisse la semaine avec l'OMR. Ouais, c'est un vélo avec lequel je me suis très très bien adapté. J'utilise presque toute l'année le, le vélo aéro parce que je suis vraiment à l'aise dessus et je fais presque toute l'année, même les étapes de montagne avec, je suis, je suis vraiment bien. Euh, après, par rapport à l'aéro, euh, en fait, euh, ce qu'on va chercher quand on va être sur des étapes plus planes, pour ce qui est mon cas, c'est euh, s'économiser le maximum à haute vitesse. Et en fait, déjà, d'avoir un vélo aérodynamique, ça permet ça. Et en plus, en fait, il a une certaine inertie qu'on n'aura pas forcément avec euh, l'OMR sur le plat et qui fait qu'à haute vitesse, on n'a pas forcément besoin de le relancer tout le temps. Et ça crée une économie d'énergie et au final, ça peut faire la différence. Oui, c'est une jeune équipe qui va devenir une grande équipe Très, très rapidement parce que le mix du recrutement entre les, les jeunes coureurs talentueux et des coureurs d'expérience comme moi, c'est vraiment le mix parfait pour, pour rendre une homogénéité et puis pousser tout le monde vers, vers le haut niveau rapidement. Bah, c'est sûr qu'au fil des jours, au fil des stages, je me rends compte qu'on attend quand même beaucoup de moi et que j'ai un rôle très important, autant sportivement qu'en dehors aussi, sur mon expérience que je peux apporter à cette jeune équipe. Et c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de travailler ça avec tout le monde. Encore cet après-midi au Chrono par équipe, j'ai essayé d'apporter un petit peu mon, mon expérience que j'ai accumulée au fil des années et j'espère que voilà, c'est le bienvenu et que ça va profiter à tout le monde. Avec l'équipe 2019, euh, bah, a vraiment pris un... enfin, pour moi, l'effectif a... a vraiment pris un tournant cet hiver. Et euh, alors qu'on avait une équipe tournée plutôt vers le sprint l'année passée, euh, cette année on a une équipe beaucoup plus performante sur tous les terrains et qui devient même, euh, je trouve, euh, très dense euh, dans le secteur euh, vallonné, voire montagneux. Quoi. Avec l'arrivée d'Arthur et de Pierre et de Cyril, euh, on a vraiment une équipe, je pense qu'on peut aligner une équipe homogène sur... la sur des classiques ardennaises par exemple, très homogènes et avec de, avec de l'ambition. Bah, le... Oui, oui, bah oui, évidemment. Rien que par leur palmarès, je veux dire, ils forgent l'admiration. Moi je me en rappelle encore quand, quand Pierre il a gagné à l'Alpe d'Huez, ou quand Arthur il a été champion de France, ou même son podium sur paris nice c'est des, des choses qui marquent. Des Français qui ont qu on mar... qu on fait d'excellents des, des résultats comme ça à Paris-Nice, il n'y en a pas non plus euh, énormément. Les objectifs, c'est simple, c'est d'être le plus performant possible et de faire le, les meilleurs résultats possibles quand ils se présenteront, avec bien sûr le euh, maximum de victoires. C'est pour ça que je fais du vélo, c'est pour lever les bras, donc ça sera la victoire avant tout. J'espère faire un bon début de saison jusque Paris-Nice et milan Remo. Le Paris-Nice il va, il va découvrir peut-être d'une invitation sur le tour, donc un objectif d'être performant et après, peut-être pas forcément de jouer un classement général, parce que le profil, il me correspond pas à 100%, mais essayer d'être bien, essayer d'être présent et essayer de ramener quelque chose à arriver à Nice. Être présent du premier au dernier jour sur tous les terrains de jeu. Être présent avec Brian sur les sprints, être présent avec les baroudeurs quand, euh, quand il faudra, quand il y aura une chance que, que l'échappée aille au bout, être présent avec nos punchers, être présent en montagne. Paris-Nice, san qui est très important pour ma saison et c'est sûr que Paris-Nice, ça me paraît être une bonne approche pour arriver à Milan euh, en ayant fait huit jours à très très haut niveau sur Paris-Nice. J'espère en ayant gagné des étapes pour récupérer un peu, être prêt le, le samedi pour milan saint bah, C'est une course qui me convient, oui, oui, il y a des étapes pour, pour Puncher. C'est un petit peu un mélange de, de tout ce qui se fait. Il y a des étapes de plaine avec de la bordure et puis un final autour de Nice qui est, qui est beaucoup plus vallonné. Et, euh, et ouais, c'est des courses qui sans être non plus, sont difficiles sans être très montagneuses. Donc c'est des courses qui, qui peuvent me convenir pour pouvoir essayer de jouer une victoire d'étape ou aider Arthur ou, ou Pierre dans la quête d'un classement général. C'est la première grosse course de l'année par étape en Brolle Tour. C'est une course historique et c'est un peu une classique tous les jours avec euh, du mauvais temps, du vent, des parcours accidentés puis après on, on retrouve de la montagne, on descend dans le sud mais des fois aussi il fait pas beau donc tous les jours ça se perd par unis. C'est un peu comme une première semaine du Tour je dirais, c'est un mini Tour de France mais sur une semaine. Gagner, gagner sur un grand tour, gagner en haut d'un sommet important, c'est un peu comme euh, pour, un, pour un coureur cycliste, c'est un peu gagner la Coupe du Monde pour un footballeur. On, on touche euh, du doigt le, les, plus, les plus belles choses, les plus gros monuments. Et, et voilà, quand, quand on arrive à ça, on, on touche un peu le Saint Graal de, du, du coureur cycliste, on rentre dans l'histoire aussi. Gagner sur le tour, euh, quand on gagne sur le tour ou sur le Giro, ou sur la Vuelta ou un championnat du monde, une classique, on, on, marque, on marque notre sport, on marque l'histoire de notre sport et on, on laisse notre trace. Et moi, je suis vraiment très attaché à mon sport et je suis très attaché à y laisser ma trace. Et euh, voilà, je pense que j'ai encore quelques belles lignes à écrire, et, mais je suis déjà fier de ce que j'ai fait.